Que soit religion, hommes d'affaires en Haïti, hommes politiques en, en Haïti sont des piranhas. Tous, tous. Ils ont utilisé, actuellement ils ont utilisé des problématiques couleurs, mais là on compte, c'est dans les gros hôtels de Pétioville, ils mangent gratis. Ils le chaque jour. Pas grand pile de l'hôtel pour presser le buffet. Nous adorons le L show. Jovenel n'a pas compris, il a abandonné tous ses amis. Jovenel n'a jamais fait appel à un de ses professeurs. Jovenel a abandonné. On est qui avec Lucenius. Hôtel Montjoli. Mm -hmm, oui. Il a abandonné à ben -André. il a abandonné tout le monde. Pas contre, professeur es chien, moi, bon, est chez moi, Jovenel. Il fait trois ans technique Canada, il fait quatre ans. Qu'est-ce qu'il y a? professeur, aimable. Donc, Jouvenel a fouillé sa tombe. Jovenel a eu une ascension tellement rapide, les vins ont fusé. Il a vu la boule, la, la boule du feu du nord c'est <rire> tellement <ils> ont fusé. <rire> fusé d'or. Fusé d'or. Et, et, et le casel. Et il me semble, ça je le dis pour la première fois, il me semble qu'il n'a pas aidé par sa distinguée épouse. Les deux sont arrivés au pouvoir meurtri <rire> de ces gestes de ne pas Oui, oui. Euh. Ils ont pris nos engrenages, ils ont subi la honte, ils ont bu le calice jusqu'à la Marie. vie. L'arrivée, ils ont attaqué un, ils ont frappé sans distinction. Je connu Jovenel Honnête. Ils ont dit que c'était un droit de Parce que moi-même, Jovenel était une usine à glace pour le faire de paix. Comme il était bruit, que c'était un droit de Jovenel était dit le c'était Comme travail, comme mécanicien spécialisé. C'est moi, Martin, qui dit Jovenel. Si vous avez fait le contrat, prenez madame ou prenez petit tour, faites qu'il y de paix pour vendre votre prince. Parce que vous avez faire feedback là. Quand on a été faire le contrat, c'est vrai que pour le C'est vrai que fait le rôle. L'homme dit me monsieur, mais fait, je me dis que je me fais soir, je besoin. C'est-à-dire, avant le pouvoir, ou êtes connu. Écoute, j'étais son conseiller au niveau de la chambre de commerce. J'étais tout. Je faisais les provinces avec les jeunes de les rencontrer avec les chambres de commerce. Il faut rendre hommage à Jovenel Moïse. Si chambre de commerce arrivait à un niveau ça et un province dans le niveau ça, c'est grâce à Jovenel Moïse. Il avait cette plantation de bananes. Suivi mm -hmm. d'être mis à en droit. Est-ce que c'est -ce est vrai que tu un email qu'on dévoile dans la chambre de commerce là, pour te parler de, de Noir ça, comme on fait, exemple... oui, oui, oui, oui, oui, on est capable de la radio cette année. Ah Ouf. Qui fut président aussi Ah ok. Et ah. la scène s'était déroulée à Jacques Mel. Ah, Jacques Mel. J'étais là. ouais. ouais. avait ses défauts, qu'il n'en a pas. Mais c'est la même chose. Faisons un peu d'histoire, Gary. Moi, on ça. Nos... Ou des journalistes. Tu as rencontré Jean-Baptiste Aristide, en campagne en 90. Oui, bien sûr. Tu l'as rencontré après avoir gagné les élections. Yes. Uh -huh. Tu l'as rencontré après avoir prêté sa mm -hmm. après Tu l'as rencontré après son départ. Mm -hmm. Tu l'as rencontré aussi après son arrivée Était-ce que le même homme qui avait voyagé Non. Ah non Non, non. Oh Bon, nest de costume 15 000 15 000 à 000 C'est Combien de femmes mariées pour lesquelles Martine a fait des scènes de jalousie Ah Avec la reconnaissance de leur mari, le, le président baptisé post-2018 on a formé un gouvernement, on sortit dans discours diatribes à ça. Pensez-vous dépendre de l'extérieur ou à disparaître avec le peuple. On dit, on fait le panier de la miniature haïtien. Pour peut vous marcher. Je ça nous ferait déjà un zeu. poule poids. D'importation. On poule se 42 jours. Oligarchien bavou pour protéger. Qu'est-ce qu'il a importé Monsopoule et pas oublier mon choix pour le n'importe où. C'est mon soeur pour, potos, hein. est mon soeur pour qui a six mois de friseur. Qui vient propre à la consommation du citoyen américain. Parce que je acheter toute production. Là, pour nous faire attention. Même si tout le monde n'y. Les gens viennent pouvoir pas oublier côté une on, on peut rencontrer de nouvelles personnes de la vie. On peut se faire de nouvelles amitiés. Parce que nous, exceptionnels sont ventre, hein. les monde exceptionnel sont rencontrés. Il faut rencontrer depuis longtemps. Mais Jovenel Moïse a été pris en otage. Donc il n'y avait qu'une seule solution, la mort. Et ces voyages en Turquie, des contrats signés, etc. Monsieur, monsieur, on ne sait rien. Alors, monsieur, je vous venais de signer un contrat avec Poutine, s'il si blâme et qu'il n'est pas d'accord. On ne sait rien. On connaît monsieur qui est buzz pour ça. Tout avoir ah, aux états unis tout coble aux états unis petit aux états états unis monsieur ne va pas faire un contrat avec les états unis pour ça là. What the hell with fucking Haiti c'est même j'ai deux bateaux, tu quittes avant bague arriver de ma courant, mm -hmm. tenu toujours. C'est même j'ai 40 000 cahiers débloqués sur le même bateau en fait bac l'entrée dans l'Atlantide, mm -hmm. ils disparaissent, ils disparaissent. Alors pourquoi avoir, vouloir signer avec les Turcs, et immédiatement tu as signé avec le général électrique qui était en faillite En enfin, faillite. Qui te l'a imposé Qui te l'a imposé ce contrat Il fallait faire revivre revue général électrique. On t'a imposé un contrat avec la général électrique. En te disant que c'est l'énergie hybride avec du gaz. Bon on va faire gaz tout haut. C'est pour toi, même Baudel. Jovenel, pour moi, c'est clair. C'est un complot interne mm -hmm. avec un tout -yégé international. Est-ce que M. Moïse Président a jamais remis un contrat des États-Unis d'Amérique en question Non. Il en a signé d'autres. Mm -hmm. Donc, de vouloir faire porter tous les chapeaux de tous les mots D'Haïti sur les Américains. Mais mm -hmm. c'est ça, je dis là. C'est ça, oligarchie. Il y a une vision étoile. et François taille... C'est l'Américain qui veut le mal. Moi, bon, l'Américain a un propre problème. Je ne dis pas que l'Américain pas fait de mal, non. Mais l'Américain a réussi à de mal. Parce que, ...on un centre hein? de monde dans la société qui vont payer pour pont plate immatriculation IT. Qui vont payer pour une réception à 14 juillet. Allemand, gentiment, son fromage, bon verre divin ambassade l'ambassade de France. Qui m'ont payé hein, pour aller manger un morceau cuisse pour le pépé dans l'ambassade américaine, ou un beguet, ou un hot dog Et voilà. Et voilà. Et ce sont ces mêmes personnes que l'on rencontre sur toute la scène politique. Question. On avance. Donc, Jovenel, excuse-moi, est... Jovenel a été une erreur de l'histoire. Et Jovenel, ayant trahi l'histoire, il n'y avait pas d'autre solution. Tu n'es pas trop méchant. Avec... Non, non, il n'y avait pas d'autre solution que cette mort, il n'y avait pas d'autre perspective que cette mort qui devait arriver à un moment donné. Les maris jaloux, dont il a baisé leur femme, quoi avec eux, les baba. pas demeure mon fils. Je ne vais pas parler de Jovenel demeure mon fils. Je le regrette. J'ai refusé maintenant longtemps de parler de Jovenel. Qu'on n'aime pas parler avec sérénité. Oui. Avec sérénité, parce que Jovenel, il ne pas qu'ablier. C'est un homme joyeux, c'est un homme aimable, c'est un homme affable. Mm -hmm. Souriant. disponible avec un discours intéressant subitement je venais avec un discours haineux oui ma bonne petite tape soumain m'va mettre le, la mine en suis tellement saisi je vois ça m'a qu'on je venais te dire bungan tellement je venais tourner respectueux va me dire bêtises devant moi le pouvoir corrompu oui il dit toujours je vais mettre